10 000 abonnés et 1 million de vues sur la chaîne YouTube de mon site Naturemania, le site de la santé durable. Ce n'est pas rien pour une chaîne artisanale, sans moyens financiers, sans moyens logistiques, autre que la passion de la vie et de la nature et l'envie de vous transmettre des informations santé, parfois difficiles à trouver ou à comprendre. Je tiens à vous remercier vous qui êtes déjà abonné, vous qui me faites confiance, vous qui m'adressez chaque jour des encouragements et des commentaires positifs qui me font chaud au cœur et qui m'encouragent à poursuivre ma mission, et ceci en toute indépendance. Ma chaîne YouTube n'est pas celle d'un professionnel des médias, mais celle d'un professionnel de la santé durable qui essaye de vous faire partager ses valeurs humanistes ses connaissances en santé naturelle, son expérience de plus de 40 ans de pratique et de recherche et qui se refuse à employer la langue de bois. Beaucoup d'entre vous m'ont fait savoir qu'ils apprécient la clarté de mes explications et qu'ils avaient obtenu des résultats parfois étonnants en suivant un simple conseil contenu dans un de mes articles ou vidéos gratuites. J'en suis très heureux Pour celles et ceux qui ont suivi mes formations, lors de conférences, d'ateliers en présentiel sur le mal de l'eau, l'inflammation silencieuse, la prévention du vieillissement ou l'aromathérapie féminale, beaucoup m'ont fait part de la transformation positive et durable de leur vie quotidienne par l'application de ma méthode AxoVital, qui est à la fois facile à comprendre et à appliquer, appliquée par tous, quel que soit l'âge et leur état de santé. Mon principe qui doit devenir le vôtre, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire quel que soit notre cas et qu'il ne faut jamais baisser les bras car la nature humaine a des possibilités de récupération incroyables, à la condition d'être motivé volontaire et persévérant et donc de changer de mode de vie quand cela est nécessaire depuis quelques mois je prépare ma première grande formation en ligne sur la lombardie et la sciatique chronique vous serez informé en priorité de sa mise en ligne car ce sujet brûlant concerne des millions de personnes. Si vous n'êtes pas concerné, plusieurs personnes de votre entourage le sont certainement et vous leur rendrez service en leur en parlant. Je vous en remercie par avance. Libre à eux ensuite de suivre ou non la formation, mais ils au moins qu'elle existe, car je fais une vidéo de présentation qui vous dit tout, qui vous dit au moins l'essentiel. Dans cette formation en 12 modules répartis sur 3 mois, à raison d'un par semaine, je donne toutes les informations et tous les conseils pour sortir de ce mal insidieux qui constitue une des premières causes d'arrêt de travail et de handicap et qui survient chez des sujets de plus en plus jeunes. La préparation de cette formation que je conçois moi-même de A à Z, du script au montage des vidéos et à sa mise en ligne, a accaparé la totalité de mon temps disponible en dehors de mes jours de consultation. Ceci explique pourquoi vous n'avez pas eu de nouvelles vidéos gratuites depuis quelques semaines. Le temps n'est malheureusement pas extensible et comme tout le monde, je dois également dormir. Tout cela va changer après le lancement de cette première formation, Comment vaincre la lombalgie et la Statique Chronique, qui sera mise en ligne sur l'excellente plateforme de formation Learnibox. C'est une plateforme idéale qui réunit toutes les qualités et fonctionnalités que je recherchais en vain depuis plusieurs années tant pour la création que pour son utilisation facile et intuitive par les élèves. J'ai beaucoup de projets pour au moins dix années à venir et vous pourrez en profiter en avant-première. Il y en a qui me tient à cœur, c'est celui de vieillir en bonne santé en restant au top de ses possibilités. Cela me concerne, mais ça vous concerne aussi. Si vous avez lu mes livres, vous savez de qui je veux parler et qui je prends pour exemple. Il s'agit de ma mère Hélène, qui jusqu'à 103 ans a vécu en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels grâce à un programme complet alimentaire, physique et mental dont je parle dans mes livres et qui fera l'objet d'une formation en ligne qui sera, en, qui sera disponible en 2019. J'ai emprunté plusieurs autres formations en ligne, pour la plupart, dans le prolongement de mes livres de librairie et numérique, de mes articles et dossiers publiés ou non sur naturmenia.com vous serez tenu au courant au fur et à mesure de leur création via une vidéo d'information. Actuellement, sur ma chaîne YouTube, plusieurs dizaines de vidéos santé gratuites sont d'ores et déjà dans les tuyaux, dont certaines, malgré leur qualité technique moyenne, remportent un vieux succès et me valent un courrier important en provenance de France pour 45% et le reste du monde pour les 55% restants. Je suis très heureux de faire ce chemin avec vous, de vous être utile et de vous aider à utiliser de façon optimale les inépuisables ressources de la médecine naturelle. Inscrivez-vous sur ma mailing list et profitez-en pour télécharger mon mini-book gratuit sur la lombalgie et la chronique et la vidéo bonus sur un moyen simple et original de prévenir le mal de dos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos S'intégrable. durable.